Bonjour, bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Pony, je suis responsable marketing du cabinet MP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver les meilleurs arguments possibles pour convaincre vos clients d'acheter votre produit. Si vous nous découvrez pour la première fois au cabinet MP, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous. Comment trouver les meilleurs arguments possibles pour convaincre vos clients d'acheter Je fais cette vidéo spécialement pour les personnes qui doivent conclure leur vente par téléphone ou en face à face avec eux, c'est-à-dire un échange direct avec le client dans les derniers moments de la conclusion de la vente. Le problème c'est que la plupart du temps, vous recherchez un argument tout fait, un argument statique que vous allez réciter, on va dire ça comme ça, pour que le client puisse accepter votre offre. Le problème c'est que chaque client est unique et chaque client a ses désirs. Ce ne sont pas forcément les désirs de tous les autres clients. Ce qui fait que lorsque vous récitez ou bien vous déballez votre speed commercial, le client ne se sent pas concerné. Ça ne lui dit rien. Il n'est pas touché par ce que vous êtes en train de dire. Et finalement, le client peut désister ou encore vous rater vraiment des ventes où vous auriez pu augmenter vraiment le panier moyen du client. Finalement, le client peut-être va acheter un seul produit parce que simplement il a pris votre temps ou bien il s'est dit, bon, je suis déjà venu. Mais si vous aviez mieux présenté le produit, vous aviez mieux compris les désirs du client, non seulement il allait acheter votre premier produit, mais il allait acheter encore d'autres produits. Parce qu'il sait que ce que vous lui conseillez, vous comprenez mieux son problème. Et quand vous comprenez mieux son problème, il s'est dit que vous avez la meilleure des solutions pour lui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver pour vous les meilleurs arguments commerciaux possibles pour convaincre les clients. Étant donné qu'il n'y a pas d'arguments statique linéaire pour convaincre les clients qui vont venir à vous, vous serez à chaque fois obligé d'adapter votre discours, votre argumentaire commercial selon le client qui est en face de vous. Si vous le faites, vous allez pouvoir mieux convaincre les clients et vous allez savoir de plus en plus ce qu'ils recherchent et savoir aussi quel type de produit proposer pour les clients qui viennent chez vous. Il y a trois étapes que je vais vous donner à suivre pour que vous puissiez trouver les meilleurs arguments possibles pour convaincre vos clients. La première des étapes, c'est votre état d'esprit que vous devez orienter dans le sens d'aider votre client. La plupart des personnes lorsqu'ils ont un client en face d'eux, ils veulent simplement boucler leur ventes. Ils veulent que le client prenne le produit et qu'ils aient l'argent. Le problème c'est que le client vient chez vous parce qu'il n'a pas le produit, il n'a pas la solution. S'il avait le produit ou bien la solution, ou bien il avait un autre lieu où il pouvait trouver le produit plus moins cher, mieux adapté, il n'allait pas venir chez vous. Et donc il vient chez vous parce qu'il a un problème à la base. Et donc vous êtes d'abord un conseiller pour lui. C'est là que vous devez orienter votre esprit dans le sens d'aider le client. Si vous avez cette manière de penser, vous allez voir que vous allez vous mettre dans la dispositions idéales pour pouvoir écouter le client. Et c'est là qui va m'amener à la deuxième étape parce que c'est en écoutant les clients que vous allez trouver, ce qu'ils recherchent concrètement. Voilà. Donc, la deuxième des étapes, pour pouvoir trouver des arguments, pour pouvoir facilement convaincre vos clients qui sont en face de vous, par téléphone ou encore par échange direct, c'est de vraiment écouter votre client. Beaucoup de personnes se mettent à parler de leurs produits, à vanter les mérites de leurs produits, sans même chercher à savoir ce que les clients recherchent. Souvent, vous allez donner un produit inadapté parce que c'est vous même qui n'avez pas écouté le client. Alors que le client, quand il vient, il l'extériorise. Puisqu'il a la recherche de quelqu'un, il dit voici ce que je veux, il parle des couleurs, des marques, voici mes craintes, voici ce qui fait déjà arriver pour le même type de produit que j'ai acheté. Donc vous l'écoutez et à la fin, vous savez concrètement ce que le client recherche et vous pouvez maintenant argumenter pour dire voici ce qu'il vous faut par rapport à ce que vous recherchez. Parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les meilleurs arguments commerciaux viennent du cœur des clients eux-mêmes. C'est le client qui extériorise, c'est lui qui dit bon, le soir j'ai mal au dos. Je n'arrive pas à dormir, voici tel truc, etc. Et vous dites oui, pour ce genre de mal de dos là, voici le médicament qu'il vous faut, voici tel ou tel produit qu'il vous faut. Ou bien vous lui dites non, le client vous dit, mais la chaussure que j'ai là, que si je porte, après j'ai mal aux, aux orteils, etc., etc. Et vous allez me demander la caractéristique, finalement vous rendez vous rendez compte que peut-être que c'est une chaussure qui est en cuir et dont le goût est trop dur. Le vous lui dites non, pour ce type de modèle là, ceux qui ont des soucis comme vous, voici ce qu'il faut plutôt prendre, voici ce qui va vous arranger. Donc c'est le client qui vous donne finalement. L'âme avec laquelle même vous devez, finalement, même en la battre. Voilà, donc les arguments viennent du de cœur des clients. Donc, il faut écouter votre client en vraiment de l'aider. Il faut le conseiller. Maintenant, si le client ne parle pas, il y a des clients qui ne parlent pas. Si le client ne parle pas, il faut poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous recherchez? Tout ça, etc. Pourquoi est-ce que vous voulez ce modèle-là? Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Voilà, il faut le présenter. Et le client va être à ses désirs. Et puis, vous pouvez mieux adapter. Donc, ça m'amène maintenant à la troisième étape pour pouvoir trouver les meilleurs arguments possibles pour convaincre vos clients. Alors, la troisième étape, c'est de reformuler les désirs du client. Le client, dans l'échange ou bien encore dans le diagnostic, dans l'écoute, il vous a dit « voici ce que je recherche ». C'est à vous maintenant en tant que commercial de reformuler ces arguments-là et puis de les lui soumettre. Parce que lorsque vous arrivez à mieux décrire les problèmes du client, il se dit que pour vous maîtrisez le problème et donc vous avez la solution. C'est ainsi que le client va facilement acheter votre produit. Et lorsque vous allez proposer d'autres produits additionnels par rapport au premier produit, vous allez voir qu'il va facilement acheter parce que vous serez maintenant dans la position d'expert. Et à chaque fois qu'il va donner votre avis, il va venir chez vous et vous pouvez maintenant, à la fin, continuer avec ce client-là, le fidéliser et puis avoir votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette euh, courte vidéo aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'argument statique les clients à l'oral, au téléphone, en face à face, il faut toujours adapter votre argumentaire commercial en fonction du client qui est en face de vous. Et à trois étapes pour le faire. Il faut se mettre dans l'esprit de vraiment aider le client. C'est comme ça qu'on pourra vraiment toucher le cœur du client. Deuxième élément, il faut écouter le client parce que c'est lui qui va vous donner les armes finalement que vous devez utiliser pour terminer votre vente. Et puis finalement, il faut savoir reformuler vos arguments commerciaux et puis soumettre là au client. Voilà, donc je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos qu'on va produire sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez partager même cette vidéo à vos proches, inviter vos proches qui viennent de regarder cette vidéo. Vous pouvez télécharger également nos ressources gratuites sous cette vidéo. Vous allez apprendre les bases de la vente qui vont vous permettre de pouvoir corriger toutes vos erreurs dans votre entreprise et vous aurez aussi de nouvelles idées en marketing. Voilà. Donc, euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.